Hi. Uh, first question: Did time start with the Big Bang? Is que le a Big Bang? Thank you. Uh, this is a question that that you actually get controversy on because there are different theoretical models about how the universe may have started, and some of them, uh, and and the sort of the simplest ones, actually the universe comes from nothing and then the universe appears from truly nothing, not a vacuum from nothing, and time and space start at that point, and eventually you would expect it to go back so there's no time and space, right? so there'll be a beginning and an end. But there are other models in which the universe is uh, existing in a phase that's different from the one we experience. So a simple example is that is a universe that's continuously inflating, and then a part of it fluctuates And gets the conditions right to eventually make the transition to the kind of space we live in now. And in those cases, then uh, there's a well-defined time before what we call T equals zero, the time that we. But there are other cases that you can you can imagine to make up where time itself isn't well defined. There, there was a before, but a before in the sense there were things before we said there was t equals zero right? and, and so. The answer to that question is the active field of speculation in cosmology and it will cease being speculation when we find some hidden relics, that things that we haven't known to look for today, or we understand the theory better and we can say whether the universe came from nothing or if it came from some pre-existing condition. Il uh, y a des, des, des exemples, uh, donc il y a des théories euh, où l'univers apparaît au Big Bang à partir de rien, donc le temps et l'espace démarrent au moment du Big Bang. Il euh, y a d'autres théories où il y a un avant Big Bang et l'univers est dans une phase, par exemple une phase d'inflation, euh, et, et, et à partir de là va naître notre nouvel univers, dans ce cas il y, y, y a un univers avant le Big Bang, euh, qui est dans une autre phase si vous voulez, et puis, euh, il y a encore d'autres spéculations euh, selon lesquelles euh, la notion de temps est différente. Euh, et donc, parler d'avant le Big Bang, on est en train de parler d'une... Euh, éventuellement, c'est quelque chose qui est euh, ré, euh, comment dire, qui doit être euh, réinterprété en termes d'un de, de, objet qui remplacerait le, le, le temps lui-même. Donc pour l'instant c'est donc la, la, le sujet de spéculation théorique assez intense. Euh, il va falloir voir après si dans le cadre de ces, de ces théories-là euh, il y a des, euh, des reliques ou si vous voulez des, des, des, des fossiles de, de, cette, euh, de, de, de cette phase qui pourrait être avant. Des, des empreintes, si vous voulez, de, de, de cette phase qui serait éventuellement avant le Big Bang, euh, qui va évidemment dépendre des théories. Donc ça, ça, ça dépend dans le cas de chaque théorie euh, de voir quelles empreintes il peut y rester de, de cette époque-là. Et, et à ce moment-là, les, les observateurs vont essayer de, de trouver ces empreintes-là. Mais c'est une question qui, qui dépend des, des, des modèles d'interprétation. Alors deuxième question, euh, pourquoi est-ce qu'on ne peut rien voir avant euh, le fondisme cosmologique qui représente les premières lueurs de l'univers Why can't we see anything beyond the first light of the universe So it's good that you asked the question both ways because it reminds me that French is much longer than English. <laughs> so uh, I tried to make my answer short so that his answer is only long. <laughs> And so, the, uh, The, the, the, there are a couple of ways to think about this. And um, the first is the simple way, which is we live in a universe that's cold now, but it's not absolutely zero, it's three Kelvin, three degrees above absolute zero. If you take the universe back to when it was a thousand times smaller, it's a thousand times hotter. So it goes from three Kelvin to 3000 Kelvin. At 3000 Kelvin, There's enough energy in some of the photons to ionize hydrogen and make free electrons. The, cro the scattering cross-sections for free electrons with light is many orders of magnitude, almost 14 orders of magnitude higher than for neutral atoms with light. So the universe goes from being very transparent from light in the, when it's colder than 3,000 degrees to being very opaque, where the mean distance that light can go is less than 100 light years. It's very, very short distance. So you you quickly have this change from very transparent to very opaque as many scatterings. And so the example when you see a big cloud come over the cloud scatter, the air is very transparent so you can see the cloud but you can only see a little ways into the cloud. A very thick cloud you can't see behind, you can hardly even see the Sun right? which is a very bright source. Here we have the Sun everywhere so it's it's just a uniform glow so the simple answer is the universe is opaque because it makes the transition to be ionized. the free electrons scatter the radiation so much that it's that it just makes it all uniform La version longue maintenant <laughs> uh, donc dans, dans le modèle actuel donc l'univers présent est, est, est froid est peu dense et quand on remonte typiquement à, à, à 3 degrés Kelvin, quand on remonte euh, dans le temps il est de plus en plus chaud et dense et donc euh, par exemple à un certain moment la température atteint euh, 3000 degrés donc euh, à ce moment là euh, les protons et les électrons qui forment l'hydrogène, vont, vont, il y a suffisamment d'énergie dans l'univers, la température est suffisamment élevée, pour qu'à ce moment-là, les électrons puissent être arrachés aux protons. Et ces électrons vont interagir avec la lumière. À ce moment-là, la lumière est capturée à cause de cette réaction avec les, les, les, les particules ionisées. La lumière est capturée et ne se propage pas de façon libre. Euh, typiquement, à cette époque, elle, euh, au bout de, euh, une fois qu'on a franchi 100 années-lumière, elle est complètement absorbée. Et donc, euh, on n'est plus dans un univers transparent, mais un univers où euh, la lumière euh, est assez rapidement absorbée, et donc un univers qui devient opaque. Et, et Georges a pris la, la, la, la comparaison avec euh, un nuage assez dense qui peut vous occulter le, euh, le soleil, euh, euh, qui est pourtant une source très, très intense, il y a ici, la lumière, elle a été mise partout, donc le soleil, les soleils sont partout, si vous voulez. Uh, mais uh, le nuage est souvent dense, uh, et ce nuage, c'est donc des, des particules ionisées uh, pour absorber complètement la lumière, et donc à partir de ce moment-là, l'univers est complètement opaque. So, uh, now I'll qualify it a little bit because you can actually see a little further a little bit by the scattering, but by the fact that other things carry information that then the light carries. So we'll use the sun as an example. When you look at the sun, you can only see into the surface of the sun because it's ionized inside and then there's a vacuum so the light travels easily. But if you want to see inside the sun, you can use the fact that sound waves go through the sun, just like an ultrasound of a pregnant woman or ultrasound looking inside your body. The sound waves travel from inside the sun to the surface and you can image the sound waves on the surface of the sun and see what's going on inside the sun you can do the same thing from sound waves that come from the beginning of time until that last scattering and you can learn something about what's happening earlier there may be other relics too donc il précise un peu sa réponse euh, le, de la même façon que, en, en reprenant l'exemple du soleil, de la même façon que dans le soleil vous ne pouvez pas voir l'intérieur parce que le soleil est, est, est, est opaque euh, donc euh, à la lumière, vous ne voyez que la, la surface du Soleil. Euh, en fait, vous, avez, vous pouvez aller voir un petit peu à l'intérieur du Soleil, par exemple avec les ondes sismiques qu'il y a dans le Soleil, et qui donc, euh, vont, vont, vont traverser le, la, les, les couches internes et, et vont avoir des effets sur la surface du Soleil que vous pouvez, eux, mesurer. Donc ça, c'est la même chose ici. Euh, vous pouvez avoir des, des, des, des, des, l'équivalent des, des, des ondes sismiques euh, qui euh, vont venir de la période opaque, euh, mais qui vont avoir des effets sur euh, ce que vous commencez à observer et qui vont vous permettre d'avoir des informations de, euh, même si vous ne pouvez pas aller au-delà avec de la lumière en, en observant donc, le fond cosmologique vous allez avoir des informations sur ce qui s'est passé avant euh, un petit peu comme dans, dans, dans cet exemple là et puis il y a d'autres euh, euh, empreintes euh, possibles euh, bon, il n'a pas précisé mais ondes gravitationnelles, neutrinos etc... Que verrait quelqu'un placé à 13,7 milliards d'années-lumière de nous? Uh, what would see somebody located uh, 13.7 billion light-years far from us? Okay. So 13.7 billion light-years from us would be a handy place because there's the people as far away as we could get information from. They could tell us about what, what look like further out from them but what we can anticipate from what we can see And, and what we think we understand, and later we will have even additional data to that, is that they should see very similar to what we see. That is, if you were at a teacher's workshop, you know, in Strasbourg, what would you see? You would see a person standing in front of you and you would see a bunch of teachers, right? We can predict that what, we, what, what people should see should look the very same. They should see around them a universe that looks very uniform, but with small variations that are statistical, that only vary a little bit by random chance from one place to another. That random chance, as you heard, is what makes galaxies. So the exact galaxies won't be the same, but the average number of galaxies and the average distribution should be the same. So what we think is anybody, no matter where they're located in the universe, they're going to see roughly the same thing, but only statistically the same thing. 13,7 milliards d'années euh, lumière, c'est effectivement une, une distance intéressante parce que c'est la distance maximale avec laquelle on peut euh, avoir des, un échange d'informations. Euh, donc euh, Éventuellement, on pourrait comparer euh, nos données, mais a priori, ils devraient voir euh, à peu près la même chose que ce que nous voyons, c'est-à-dire autour d'eux un univers relativement homogène, avec quand même des, des, des, des, des fluctuations de, de matière qui formeraient donc des, des galaxies, alors évidemment, la forme exacte des galaxies dans cette région-là est peut-être un petit peu différente de, de, de celle qu'il y a autour de, de, de, de la nôtre. Euh, mais en gros, euh, il verrait donc à peu près la même chose, et puis de plus en plus éloigné jusqu'au jusqu fond cosmologique. Mais euh, c'est un des principes de base de la cosmologie, euh, qu'effectivement, ce que vous observez ne dépend pas euh, de, de, de la position euh, où, où, où vous êtes. Et donc, il devrait observer à peu près euh, la même chose que nous. Oh, I'll add one more. We're only beginning to test this more directly by various observations. But one observation is you can look at a cluster of galaxies. You remember seeing pictures of clusters of galaxies. And they have a hot gas. That hot gas has the microwave radiation coming into it. And it will scatter it to different angles. So you can see what the bath of radiation is around a distant cluster by the radiation it scatters to us. So you can see if they see the same thing or not. Donc en précisant un petit peu la réponse, on commence à avoir des informations sur ce qu'ils ce qui, ce qui pourraient voir et ce que pourrait être leur environnement immédiat. Par exemple, si vous avez un amas de galaxies, vous allez avoir, il va recevoir de, de la lumière du fond cosmologique. Cette lumière va être un petit peu diffusée puisqu'elle va interagir avec ce, cet amas de galaxies. Et, et, et nous, dans certains cas, on va observer cette lumière diffusée. Donc on peut avoir euh, de l'information sur, par exemple, le, le gaz chaud qui est autour de, de cet amas de galaxies. Et, et donc un certain nombre d'informations pour vérifier qu'effectivement, euh, la situation est assez similaire sur ces, sur ces objets qui sont euh, très distants. So question, really donc non seulement on peut se poser la question, euh, mais on peut aussi euh, et, et apporter une réponse, mais aussi... Euh, dans un futur euh, relativement proche, tester aussi euh, effectivement euh, la réponse et, et voir si les observations correspondent à, à effectivement cette réponse que les observateurs, euh, l'univers vu des différents observateurs, dépend pas de l'endroit où vous êtes. Quels sont les scénarios possibles pour euh, l'évolution de l'univers okay. so, whether you're asking for uh, something that's like French literature, or whether you're asking just to describe what might have gone. Well, what will go on? <laughs> Okay. What time, what so, will go on? it's like all things. There's a birth, a beginning, right? Before we didn't know, we used to think some things were always there, but now we know everything we can see came into being, and then uh, goes through an evolution, and a change, and uh, uh, comes into being the way it is now, and then you can project into the future what it might be like. And uh, so in the case, we now know everything we can see in the, you know, the 14 billion light years in any direction, roughly, that all of that was once in a very small region, and it once came into being, not only the matter and the energy, but the space and the time, everything that we see Came into existence and it's gone through a series of steps, right? The, the creation of space and time, the, the cleaning up of the stage, the depositing of the energy, the formation of the building blocks of matter, right? The quarks and the leptons, then the, the building of the protons and neutrons, and then building the light elements, and then eventually, the you know, the transparency of the universe, the stars. So there's a whole series of scenes, each one of them. Is actually very well defined kind of an issue they're not all mixed together so much they're they're sort of in stages for almost all the part where you're making you're making the light elements you're making the universe transparent you make the first stars and galaxies they evolve and so forth all those steps along the way they're just a, a sequence of, of growth stages just, just like if you took a child and you could see the conception you could see the birth you could see the the various stages of development. The universe is going through like that. And then we can then guess what the future might be. And you know some, some guesses are good, some are not. But we have a lot of uncertainty because the universe is right balanced on an edge. And we have this acceleration of the universe, the dark energy, and it controls the ultimate fate of the universe. So we have to study it to understand what's going to happen in the future. Oui, donc euh, c'est un petit peu comme toute histoire. Euh, ben, il y a un début, il y a euh, un développement, et puis euh, il, y a, il, y a, il y a une fin. Euh, donc, pour l'instant, on, on est relativement, on a une connaissance assez précise des différentes scènes qui représentent euh, l'histoire, euh, au moins de la partie de l'univers qu'on observe. Euh, donc, les, les, les 14 millions d'années de lumière que, qui, qui nous sont accessibles. Euh, on sait qu'ils euh, étaient concentrés dans, dans, dans une petite région de l'espace euh, au tout début de l'univers. Euh, et ensuite, on a eu, euh, de, depuis euh, donc, euh, ce, ce, ce Big Bang, cette apparition de l'espace et du temps, euh, on a eu un certain nombre d'étapes de, de, de, de, euh, qui ressemblent un petit peu aux différentes scènes d'une pièce de théâtre euh, avec euh, ben, la... la L'apparition des, des premiers éléments, l'apparition le, le, enfin, la, des, des, des formations des protons et des neutrons, l'apparition la, des, des premiers éléments, euh, la, la, la première lumière dans l'univers, puis la structuration de, de la matière, les galaxies, les étoiles, euh, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses qui sont, assez bien, qui sont de façon séquentielle et qui, qui sont euh, euh, assez bien comprises. Euh, ensuite, euh, bah, après, si on veut faire des, des prédictions, il euh, y, y a plusieurs scénarios. Euh, la difficulté pour faire des prédictions sur, sur, sur l'avenir de l'univers, euh, c'est qu'on est à un moment euh, euh, d'accélération de l'expansion de l'univers, qui a été récemment découverte et, et qu'on attribue à une nouvelle forme d'énergie qu'on appelle l'énergie sombre, euh, et qu'il faut mieux connaître cette énergie sombre, comment elle est apparue, sa nature, etc., pour voir le rôle qu'elle peut jouer. Et effectivement, tant qu'on ne connaît pas cette partie-là, c'est un petit peu difficile de prédire quel va être le futur de l'évolution de l'univers. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on étudie cette énergie sombre de façon détaillée en ce moment. C'est pour identifier, pour connaître la fin de l'histoire. Le concept de matière noire euh, subira-t-il le même sort que celui des terres Uh, will the dark matter concept have the same fate as ether? Oui, certainement. <laughs> <laughs> <laughs> the, it, it's an interesting question because ether has, is an idea that keeps re being reborn. And it started with the ancient Greeks in the quintessence, the fifth, I don't know how you say it in French, quintessence. Quintessence. The, that there was, the things in heaven were made of, of different things than things on the Earth. It was the fifth essence. We learned to extend our laws. That's just why we can do cosmology, the laws from science on Earth to the universe as a whole. But we still, later on, needed to invent the ether and then realized you didn't have to have the ether for gravitational waves. But then we reinvented the ether for other things. And those other things, for example, include the Higgs particle, which the LHC is either going to find or not find in the next year. Uh, roughly, and, uh, but we also have this dark energy. We have other things that we think fill up space, so we keep reinventing the, the ether, but in a different form, but the dark matter uh, was invented to solve a, a problem which may be a gravitational problem, but my guess is that the dark matter will actually stay, and we'll discover it. I hope the LHC will discover it, but we'll discover it's some kind of a thing and uh, that it's going to exist that way. But if you do a poll of physicists, you will find some disagreement, although I think you will find a large fraction believe there'll be dark matter. But we can ask Federico <laughs> what he thinks. We, uh, we, ha we have postdocs who make their living trying to understand this problem. Okay, C'est une question intéressante parce que la, la, la question de l'éther euh, revient, revient régulièrement. Alors Depuis les Grecs et, et la notion de quintessence, de cinquième essence, qui était l'essence dont étaient faites les, les, les, les astres et, et les, euh, les planètes, euh, jusqu'à la, la physique pré-moderne qui avait introduit effectivement cette notion d'éther qui était contredite par, par les, les, les euh, entre autres, l'expérience de Michelson-Morley. Euh, l'éther revient d'une certaine façon, euh, par exemple de nos jours, quand on parle du, du champ de X euh, dans lequel, euh, associé à la particule de X, dans lequel tout le, enfin nous baignerions, euh, et, et revient d'une certaine façon quand on parle d'énergie sombre, qui serait une forme d'énergie qui serait aussi euh, très diffuse. Euh, donc, si c'est pas l'éther exactement, c'est des choses qui sont qui sont un petit peu similaires. Donc, c'est une notion qui. qui qui revient régulièrement sous des formes diverses et variées, dans le sens d'un milieu euh, diffus dans lequel nous, nous baignerions. Euh, la, euh, en ce qui concerne la question particulière de, de, de, de la matière sombre, euh, l'opinion de George c'est qu'elle euh, est formée de particules et qu'il espère qu'on découvrira ces particules euh, rapidement au, au LHC. Euh, maintenant c'est un, une question de débat euh, auprès de, parmi les, les, les physiciens et les astrophysiciens certains pensent qu'il n'y euh, a pas de matière sombre mais que, que les effets qu'on observe sont dus à une euh, modification des théories de la gravité euh, mais disons que si on faisait un, un, un sondage parmi les, les physiciens euh, ils pensent qu'une large majorité euh, serait plutôt en faveur quand même d'une nouvelle forme de matière, une nouvelle forme de particules, euh, qui serait euh, la, la, la source de cette, de, de cette matière sombre. Euh, voilà, et, et, et, et donc, euh, bah, entre autres, les, les postdocs du, du, du Centre de cosmologie euh, travaillent sur euh, euh, différentes options, euh, euh, depuis celle d'avoir de, de, de, une matière sombre sous forme de particules, jusqu'à des, des, des théories de modification de la gravité. Donc, c'est un sujet de d'étude euh, tout à fait actuel. pourriez vous donner un exemple de ce qui vous a plu et déplu durant les premières années de votre apprentissage scientifique? Could you give an example of what pleased and displeased you during the primary years of your science learning at college? Okay, Thank you for that. Today I'm complaining because I'm having to write 15 letters of recommendation. So in between the lectures and the part I'm, I'm typing and trying to email letters of recommendation. And I remember first applying to college being stressful and having to go through that process. And, uh, but when I got to college, at le it, was, it was very interesting and very much of a challenge. I actually enjoyed that. But I thought you should be asking the question about high school, or does he mean high school? When you say college, do you mean high school? High school. High school. Okay, good. All right, now, I, now I'm ready to give you trouble. <laughs> were, were I a high school student now, I would be much more trouble than I was then. Uh, and even then, I got bored with my physics class, right? Because he was teaching the same thing over and over again. And I wanted to know new things, and I was getting my father to buy me books and do stuff. Now, I have the internet. <laughs> I'm a high school student and I have the internet. I'm going to want to learn everything about physics. And there's more physics, much more cosmology, right? So uh, I, I think that if I'm a high school, if I'm teaching a professor to high school now, I have to be in partnership with my best students because I'm having to learn the same thing they're learning because they're going to want the most up to date things and they're going to come and ask questions. And that actually is kind of interesting. That's, that's what we do with graduate students and postdocs. The, the, the best ones will come and tell us about stuff. And we go to this, we have discussion, journal club and discussion to try and hear what, what's going on. I'm surprised you haven't asked about the faster than light neutrinos, but that was an Italian discovery, <laughs> right Federico? <laughs> and uh, so we have talks and discussions about that. And it's different when you're a professor at a university you no longer think, except in the lower division courses, do you, are you more of an expert than the students? You're a partner with the students in, in learning. And, and that was the thing that frustrated me in physics. In chemistry, it was all new and different for me. And I was in an advanced course, and I got to try a lot of things in the lab. In physics, it was clearly stuff that you know people in France were doing 100 years earlier, right? That's Now, let's see you translate that. <laughs> ok, donc vous allez regretter d'avoir posé <laughs> la question. <laughs> uh, donc, uh, bon, d'abord, il y a la notion de college, et donc, uh, uh, mais, mais pour répondre à la question spécifiquement sur, uh, sur, le, sur le lycée, uh, il s'ennuyait beaucoup dans ses cours de physique au, au lycée, uh, entre autres parce qu'il avait l'impression que le prof répétait toujours la même chose, uh, alors qu'il avait envie d'apprendre des choses nouvelles. Euh, et, et donc il demandait à son père de, de lui acheter des livres pour, pour apprendre toutes ces choses nouvelles alors maintenant de nos jours il y a, euh, il y a internet qui est effectivement un fantastique euh, comment dire, endroit pour apprendre beaucoup de choses je vais rajouter personnellement des choses vraies ou des choses fausses d'ailleurs euh, mais, mais pas, il ne l'a pas dit ça euh, euh, et euh, et en fait, euh, alors, il, il a dévié un petit peu de la, de la question, mais il a expliqué qu'il voyait plutôt maintenant euh, justement l'intérêt des, des meilleurs étudiants comme une source pour les enseignants euh, d'aller au-delà. Et il a comparé ce, que, ce qui se passe dans la recherche euh, où il a indiqué, et je pense qu'on qu peut tous témoigner, que... Euh, nos étudiants en thèse et nos, nos jeunes post euh, qui s'intéressent à beaucoup de choses sont vraiment un aiguillon pour euh, les chercheurs plus confirmés, même les prix Nobel, pour aller de l'avant et pour euh, euh, avancer dans, dans, dans, dans la compréhension du domaine et qui voient un petit peu euh, au niveau d'une euh, de, de, classe euh, un partenariat comme ça entre certains étudiants euh, brillants et qui veulent en savoir plus et les enseignants. On pourra peut-être discuter de ça euh, après pour que vous donniez aussi votre avis, peut-être. On va peut-être continuer les questions pour l'instant. So this will be d a topic of discussion, I'm sure. Yeah, that's <laughs> what we're what saying. Question suivante. Que mesure-t-on pour connaître l'univers? Okay, so we try and measure everything we can, but more than 99% of the information that we have about the universe comes from observing light. And so clearly, the microwaves and the x-rays and the optical, right? Most of our research has been in the optical over history, but now it's spread into the infrared and into the microwaves and into the x-rays. But so most everything we learn about the universe comes from light coming to us, and it comes to us you know, along the light cone so that we're seeing back in, in two dimensions a cone. Uh, the history of the, you know, time, time and distance going like that, and uh, that's why you, you see the diagrams that we show you. There are some other things that we learn about the universe, the fact that this table is here and it's made out of carbon, nitrogen, right, iron, things like that, those, uh, aluminum in this case, um, those are also things that come to us from earlier times and we use to understand the universe, and we hope to find other relics than just the things we see visibly. Some things we see, we see them far away and then light carries the information to us about them. So we see an object that's far away and the light carries us the information. Sometimes the light is carrying aggregate information about the whole universe, sometimes about individual objects. But only a few things do we get our hands on and we test. As you saw, we've only got samples back from the earth, from the moon and from a few comets and other places we were hoping have some back from Mars but that, that didn't happen and uh, we will eventually and uh, so you know we we we keep looking to see if there are other relics or other things we can see and sometimes they get more subtle uh, Ken Ganga was telling you about the cosmic microwave background he didn't have enough time to tell you we also try and get information from the light from the polarization but also from the statistical patterns you know, whether it's all simple, you know, normal distribution or there's some non-Gaussian factors and so forth. And so uh, the, the thing that we still get almost all our information from is light and we try and measure essentially the history of the universe by using the light along the way. Oui, donc euh, la plupart de l'information qu'on a euh, vient de, de la lumière qui nous vient de, de, de, de sources euh, plus ou moins distantes. 99,9% de, de l'information qu'on a sur l'univers euh, vient de cette lumière là alors ça peut être euh, d'abord ça a été la lumière visible et puis maintenant c'est la lumière sous toutes ses formes et sous toutes euh, ses longueurs d'onde euh, infrarouge, ultraviolette les rayons X, etc euh, mais donc pour l'instant l'essentiel de l'information qu'on a c'est ça plus un certain nombre de, de euh, alors, de ce qu'on appelle des reliques, c'est pas, ça rien de, de euh, comment dire, de, de religieux, euh, mais donc des, des, des choses qui, qui, qui nous restent. Par exemple, cette table, elle est formée de, de carbone, d'aluminium, euh, de fer, et, et on peut se poser la question d'où viennent tous ces éléments. Donc, c'est aussi une observation qui peut être utile pour, pour comprendre l'évolution de l'univers. Et puis, euh, on peut aussi avoir euh, la lumière est aussi un, un vecteur qui nous permet de, de, de, de transporter de l'information. Et donc, par exemple, en observant le, le, le fond cosmologique et les fluctuations du fond cosmologique, on peut avoir des informations parce que simplement, cette information-là nous est transmise par la lumière jusqu'à maintenant. Et donc, il peut y avoir des, des, des, des, euh, des, des informations euh, qui nous viennent. Et il a pris l'exemple de la polarisation du fond cosmologique qui va nous donner, elle, des informations sur les ondes gravitationnelles et donc sur des périodes antérieures. Euh, donc c'est aussi une autre façon d'utiliser la lumière, cette fois-ci non pas en tant que, que source directe, mais en tant que transportant de l'information qui vient d'époques euh, bien antérieures, en sachant bien que la lumière, est, est, il y a toujours cet effet de vitesse finie de la lumière, et donc euh, on ne voit pas tout l'univers, on voit... Uh, l'univers lointain mais uh, à des âges uh, plus uh, reculés. Alors, que pouvons-nous attendre des données transmises par le satellite Planck? Risque-t-elle de remettre en cause la validité des théories actuelles? Uh, what can we expect from the Planck satellite data? Will they study the validity of the prevailing theories? Okay, thank you. So I have to be careful what I say here because The results, the ultimate results are Planck are embargoed until the papers are written and approved. But uh, I can say we know the satellite is working well, and we've released a certain amount of data. You saw the, the first year map showing up, where it's clear we're learning a lot about the galaxy in the sky, and we also see that it's performing better than the WMAP satellite. So we will get higher resolution maps and more wavelengths so we can separate the galaxy. So we will improve our measurements of what the early universe looks like, the, the, the, the, the, the picture of the embryo universe or the baby picture of the universe. We'll improve that quite a lot. That should allow us both to estimate the parameters of the cosmological models and to actually test the cosmological models and their science in a, in a better way. And so yes, it will be testing the validity of the prevailing theories and determining it, their parameters more precisely. We hope that it will make some new discoveries, may see the polarization of the microwave background, may see some non-Gaussianity in the statistics or some other kinds of things like that. But the most critical thing it will do is provide us a, a much stronger and tighter uh, handle on what the, the model of the universe is that we're, we're testing. Euh, donc, euh, dans la réponse, il faut qu'il fasse attention puisque euh, les données de Planck sont en train d'être analysées. Et pour l'instant, il y a un embargo sur, euh, sur ces analyses-là tant qu'elles ne sont pas publiées. Donc, elles seront publiées euh, probablement euh, dans un an. Donc, euh, les, les, les physiciens font, font, font, font un travail de fond. Euh, et donc, tant que ça, il ne peut pas euh, vous dire euh, éventuellement ce qu'il sait sur les résultats de Planck. Euh, par contre il est vrai que ce qu'il peut dire c'est qu'effectivement comme planck euh, fonctionne très bien euh, prend des données des données extrêmement précises euh, on s'attend à ce qu'effectivement ça puisse non seulement tester les théories existantes euh, mais en plus de ça mettre des contraintes très précises sur les paramètres de ces théories là beaucoup plus précises que ce qu'il y avait avant puisque les cartes euh, vont être euh, beaucoup plus précises euh, on peut aussi espérer des, des découvertes, euh, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Euh, par exemple, euh, découverte de la polarisation du fond cosmologique qui pourrait être, à ce moment-là être attribuée aux ondes gravitationnelles primordiales ou d'autres découvertes plus inattendues. Euh, mais ça, il faudra attendre que les, les papiers soient publiés pour voir ça. En tout cas, ça va donner euh, des contraintes beaucoup plus fortes sur les, sur les modèles existants que ce qu'on ce, que ce qu a pour l'instant avec, avec WMAP. Ouais. Uh, according to you, uh, is uh, is there a lack of uh, scientists in the in this field of uh, physics? Right. So we, oui, and this is one of the most popular fields, and the problem is in almost all advanced economies, which would include France and Europe and the United States, and uh, a little bit in Japan. Uh, there are fewer people going into science and engineering than there used to be, and there are more people therefore having to be imported from places like East Asia, like China, India, and so forth, Indonesia even. And so it's, a, uh, it's something you should have noticed as a teacher that there are fewer students who are thinking about going forward in the, in the technical careers in engineering and in science, and yet it's, it's vital to the functioning of of a modern society and so one of the things one of the fields that does attract people in is cosmology and astrophysics both because it's exciting and because it appears in the newspapers regularly with beautiful pictures from Hubble or from other you know from ESO. There, there, are, It is one of the fields where people actually think they like it and they understand it and therefore they're motivated to go on and do science. So one of the reasons we teach these you know How to teach about cosmology is because that is a way that is a sort of a gateway drug to bring people into science and technology. Uh, oui, comme vous savez, il y a une désaffection vers les carrières uh, scientifiques et, et techniques uh, uh, et en particulier, uh, en, particulier bon, en, en Europe de l'Ouest uh, aux états unis uh, et, et en partie au Japon. Euh, qui fait qu'il faut de plus en plus compter en particulier sur les, sur les pays asiatiques, Chine, euh, Corée, Inde, etc. Euh, D'un autre côté, c'est un domaine, celui-ci, qui, qui parle immédiatement à, à, à beaucoup de monde et qui attire un certain nombre de jeunes. Et, et donc c'est aussi une des raisons euh, d'utiliser de, ce domaine-là, qui est à la fois scientifique, technique, mais aussi se relie aux, aux, aux grandes questions. Euh, l'idée un petit peu aussi de, de, de, de, de cet atelier, c'est de réattirer de, les, je ré les jeunes vers les carrières scientifiques euh, et techniques en utilisant effectivement l'intérêt le, le, qu'il y a pour euh, bah, toutes tout, tout, tout ces questions-là. Okay. So you could ask, how could I be a professor in France without teaching in French? And the answer is, in the, in the cosmology master's courses, the two master's, there are more there are between a third and a half of the students are foreign students and they would rather learn the science in English than in French. Yes, so you could ask the question, how can he be a professor in France and not speak French? And so he says that, at least at the level of the Master, there is a third of the students who are foreign and who even prefer to have an English This is new. Two years Effectivement, c'est quelque chose qui est nouveau, en tout cas dans les, le, le master de Paris 7, dans lequel Georges enseigne. Maintenant, l'ensemble des cours sont en anglais, en fait, euh, depuis, depuis, euh, Par rapport, à, il y a deux ans, il y avait que quelques cours en anglais. Maintenant, il était décidé que l'ensemble des cours étaient, étaient en anglais. Euh, je voudrais revenir à la question générale. Est-ce que, euh, peut-être pour vous euh, motiver vos réponses, euh, la question ça serait, est-ce que vous pensez que vous pouvez utiliser ça, cette interview, euh, une fois qu'il est reconstruit, etc., en classe, avec vos élèves ou avec d'autres collègues Ou est-ce que ça risque d'être un peu difficile Est-ce que ça peut être un point de départ Comment vous voyez les choses Quelqu'un se lance Je pense que ça va être un petit peu difficile à utiliser en classe, euh, tout du moins sans avoir vu euh, l'ensemble des conférences d'avance, ce qui est impossible à faire dans, ouais. dans le, le temps qui nous est donné. Par contre, je pense que ça peut être un très bon point de départ pour ce qui est du point de vue lycée pour les TPE. donc C'est-à-dire avoir des, des travaux personnels euh, donc de, de, nos, de nos apprenants, mais avec euh, justement des, des points de départ, des questions de, de cosmologie. Euh, et du coup, avoir. Euh, l'aspect uh, sciences de l'univers, donc uh, SVT, et l'aspect physique qui, qui sont mélangés de, dans cette matière. Mm -hmm. Et pouvoir utiliser un petit peu tout ce qu'on a vu uh, durant, durant ces, ces jours. Donc, so ma question était que ils pouvaient utiliser cette interview dans la classe pour résoudre ces questions. Et l'avion était probablement pas dans la classe parce que c'est un peu trop haut. C'est un peu trop de background. Mais ça pourrait être... Uh, easier and uh, uh, what, what is called TPA, which are personal works for, for students. Right. Uh, where uh, you know, that, that could be a starting point uh, to introduce the, the questions and then the students are working right. on their own. Uh, so we, we are going to put these lectures on the web, at least if DDA is successful with the recordings and so forth, and uh, we, we make things work. Uh, however, I, haven't, I had another project, which I haven't had time to get started here, I have a website called universeadventure.org, which I could bring up here or something like that, which is in English and in Korean, but not in French yet. And uh, it will hopefully be in Russian not so long from now. So if there are some interesting, interested high school teachers and students who want a project, we have the original source of that, but it's not translated to, uh, to French yet. I usually try and find some volunteer college students, but I haven't been teaching. I've been teaching master students rather than college students. And so, but we have a website that actually is aimed at the high school level to introduce the basics, you know, about space and time, about what observations we have, about, you know, it's actually got the equivalent of a movie of the universe that's showing the various stages and so forth. And it's, it's in English rather than if there's somebody who's eager to help translate it into French that would be a great project. Oui, en parlant de travaux personnels, euh, euh, donc on, on viendra un petit peu sur le rôle que vous pouvez jouer après. Et, euh, entre autres sur, sur le site web, on va mettre de toute façon toutes les, toutes les conférences, cette interview, etc. Donc il y aura du matériel que vous pouvez utiliser. Euh, par ailleurs, euh, euh, il a un projet qui s'appelle Aventure dans l'univers, euh, qui pour l'instant existe en anglais, en coréen, et bientôt en russe euh, donc il souhaiterait essayer d'avoir une version en français et, et donc ça ça pourrait être aussi euh, donc, euh, donc donc donc l'idée c'est de, de, de le traduire évidemment de, de, de, de comprendre euh, de, de, de, de quoi il s'agit euh, pour, pour avoir une version française de ce, de ce site web et donc ça pourrait être euh, éventuellement pour certains de vous intéressés le, le euh, ça pourrait être le sujet de travaux personnels aussi de, de au niveau de, de, de vos élèves, ils regardent aussi du côté des, des étudiants en licence euh, donc pour voir s'il y en a que ça intéresserait de, de, de, de participer à, à la conception de ce site en, en français. Donc on en parlera peut-être demain, demain après-midi bon, pour voir si. économique, industriel, est-ce que euh, sur, sur tout ce que vous recherchez, il y aurait un, un intérêt, uh, entre guillemets, d'utilité publique, moins que sur la connaissance de tout ce qui nous entoure. Je vous laisse traduire. So the question is, uh, you know, are there some practical applications of cosmology besides knowledge? All right. So the most important application of cosmology is the way it influences people, both in terms of attracting them into the field, and giving them perspective about what our place in the universe and what our place in the world is. And there are almost all the commercial aspects that have to do with cosmology have to do with what we call spin-offs. So it's like the space program in the early days the space program did not have many practical applications, now it does, it has geosynchronous communication satellites and so forth, and earth resources satellites, but it was the spin-offs of the new technologies and new products. and there are a lot of smart young people who are very highly motivated and they make inventions or create new things in order to do cosmology. And those then those tools have applications out in, in industry. And many of them eventually go and start companies. So I've had several of my former students and postdocs go and get startup money and start companies in the United States, not yet in France or something like that. And some of them have been quite successful. Donc, la réponse est que c'est le train, le learning, les techniques et les technologies qui transferred sont into dans le secteur privé, qui ont les applications commerciales. Le but du domaine n'est clairement pas les applications, mais, mais une meilleure compréhension de notre univers et notre place dans l'univers. Uh, d'un autre côté, c'est un domaine où il y a de fortes innovations technologiques, on est à une certaine frontière technologique, et donc il y a, il y a évidemment des développements qui sont faits, et des développements qui sont innovants et qui trouvent des applications dans l'industrie. Donc le, le but n'est pas de faire des applications dans l'industrie, mais on est à, à une frontière technologique, et donc il y a des nouvelles techniques euh, qui sont, ou des, des nouveaux détecteurs euh, qui, qui sont mis au point, et qui, eux, trouvent des applications dans le... Euh, dans, dans, dans le domaine industriel. Euh, il ne donnait pas d'exemple précis, mais il indiquait qu'un certain nombre de ses anciens étudiants euh, euh, ont créé des, des boîtes et, et qui maintenant euh, sont, euh, euh, ont un certain succès, euh, justement à partir des techniques qu'ils avaient dû mettre au point pour... Euh, Uh, les détecteurs pour, uh, pour uh, les, les, les missions spatiales, etc. Donc c'est plutôt à ce niveau-là qu'il y a des applications uh, que, que, que c'est pas le but du domaine, mais uh, à partir du moment où on est dans un secteur très innovant technologiquement, uh, il y a évidemment des retombées industrielles. Et si vous voulez, je peux vous donner exemples. Donc un d'entre person who was a graduate student with me in Berkeley and Mark Benzadun and uh, he uh, uh, for various reasons wanted to stay in the bay area family reasons and, and so he started a company combining three technologies that we developed in my group to measure the microwave background computers and you know computer communications microwaves which obviously we were doing and started a company which would for For other companies, when they moved into a new building, wire them up so they had an internet connection and actually connections between buildings. This is, this is many years ago when n not every building came with wires to begin with. And he's built that company up. I saw him uh, a weekend ago, so a week ago, briefly. And his company has more than 200 employees now, and it's moved into more phases since then, but it's still using the same technology. So that's one example. So I had another postdoc who was an American, or undergraduate, and, I mean a graduate and then a postdoc, and uh, he was developing the bolometers, the deposition for bolometers, uh, for the very precise measurements that we do, where we cool it down to look at the, the fluctuations in the microwave background. And he, he started with other people, a company which is making medical doses. So the big problem in medicine is how do you spray with aerosols to get a quick dose to people a, a well-known, well-defined dose. Right? A spray bottle doesn't give such a, a nice dose. So using techniques from the vapor deposition, he, he developed the, the tools for medical, the dosage of medical products and that company is quite successful. I have, I have other examples. So unfortunately all of those postdocs are much richer than former postdocs and students are much richer than I am, but they're very successful donc il a donné deux exemples un petit peu pour que vous voyez de, de, de quoi il s'agit euh, dans le premier c'est un ancien étudiant français qu'il avait à, à, à Berkeley qui travaillait donc justement sur le, dans le laboratoire de George euh, et qui a utilisé ses compétences aussi bien dans les ordinateurs que dans tout ce qui est transmission micro-ondes euh, pour développer euh, bon, il y a un certain nombre d'années de ça euh, des euh, ils ont une, une boîte qui, qui s'occupait de développer justement des liens euh, de, donc de, euh, entre différents bâtiments. Euh, quand vous avez, euh, quand vous, euh, rentre, une compagnie rentre dans un bâtiment, elle, elle, a, elle a besoin de, donc de ses ordinateurs et de liens pour, entre tous ses ordinateurs. Et donc, il a utilisé ses compétences dans, dans les, les transmissions micro-ondes pour créer quelque chose qui puisse être utilisé immédiatement dès que les gens arrivent. Et donc maintenant, euh, il l'a vu il y a une semaine et, et c'est une boîte qui fait 200 personnes. Euh, donc vous voyez un exemple de, de, de transfert technologique. Euh, un autre exemple, c'est quelqu'un qui travaillait sur les bolomètres. Donc c'est ces détecteurs qui détectent le, les, les photons du fond cosmologique par, par réchauffement, Et sur, entre autres, la, la, les dépôts de, de, de vapeur sur la surface de, de ces bolomètres euh, pour créer une compagnie qui s'occupe des... Euh, euh, comment ça s'appelle les, les, les trucs, les sprays là, euh, surtout euh, médicaux où, où vous devez euh, essayer de, de donner une dose la, la plus précise possible justement, et, et, et si j'ai bien compris le, le, le système là, c'est utiliser le dépôt de vapeur sur un détecteur pour, pour vérifier que la dose qui était inhalée, euh, est inhalée est la bonne dose donc là aussi euh, et il a précisé que tous ces gens là gagnent beaucoup plus que lui euh, il a un petit salaire parce qu'il est uniquement prof à, enfin, à Paris 7, donc c'est, n'est pas des gros salaires, mais, mais que, il gagne beaucoup plus que, que, que, même qu'un professeur de Berkeley.